Ah, évidemment, je les connais par cœur, Claude et Paloma. Et nous continuons à voir Claude. Tous les ans, ils passent nous voir. Et là, quand je suis à côté de Claude, c'est comme si j'étais à côté de Pablo. Ils sont exact, identiques. Quand vous regardez, vous pourriez voir Picasso. De profil, de face, de tout. Incroyable comme si c'était Picasso qui était ressuscité mais c'est un être humain mais c'est confondant